Hier les amis, on est à Sergy, je vais vous faire une vidéo où il fait un peu gris, il risque de pleuvoir. Donc le but c'est de ne pas vous montrer l'intégralité du parcours, mais vous aviez vu sur certaines vidéos de la chaîne les 9 premiers trous de Sergy. Je vous mets le lien là-haut avec un match play avec Christian. Et là je vais le faire en mode vlog pour vous présenter un petit peu le parcours. Et comme il y a un groupe Petit, petit Golf Entre Amis qui vient faire une compète prochainement ici, bah voilà, ça va vous servir un peu de reco pour ceux qui n'auront pas l'occasion de venir plus tôt. Donc là on est au trou numéro 10, c'est un par 4 qui descend. Tout le terrain est comme ça et je vais le jouer. Pour essayer de vous le montrer, je vais vous faire suivre ma partie. Allez hop Hop hop partie à gauche fairway de gauche ok je suis sur le fairway allez nickel <rire> yeah pas réussir à vous faire tout en mode en mode le parcours mais je vais quand même vous faire partager ma partie je fais le trou je fais le golf de sergy histoire de me chauffer un petit peu c'est la fin de semaine c'est plutôt agréable donc là celui-là est pas simple il est relativement long il y a du vent encore, j'espère que ça ne va pas parasiter les micros. Ah, les manipulé, donc il va prendre le vent. Pas Ouh, ça vole pas beaucoup aujourd'hui. C'est de la gadoue. Ah, je ne suis pas bien avec mes fermes en ce moment. Oh là là à jouer celle là j'ai les branches je sais pas je sais pas trop comment jouer j'ai pris un pitch en main le problème c'est que je ne sais pas quoi jouer je sens qu'elle va prendre ah. Voilà, il me fallait un beau coup, ce sera celui-là. <rire> je vais montrer ça de suite. Hop là, voilà. Oh, bah, ce serait sympa, c'est donné ça, non Moi, je dis, mais donné, donné pour donner pour combien Donner pour... Hop. Voilà un putt. Bon, ça me fait faire un putt mais 1 2 3 4 5 6 double bogey, c'est pas terrible. suivre. Donc là trou numéro 11. 1 par 5. On a le vent de dos nous et en fait l'alignement vaut mieux aller le prendre là-bas sur le sur le bunker entre le bunker et la grosse boule l'arbre parce que le terrain descend. Et puis après il y a les arbres là-bas qui gênent, donc pour éviter de se faire gêner. Et je suis parti à gauche du bunker, super loin en l'air. C'est plugué net. Je vais pas avoir d'ouverture. Ah ah, j'ai une balle qui est montée en l'air, mais qui n'a pas profité du, de l'angle. Du coup, j'ai aligné à gauche. Du fairway, je suis à droite. Du fairway, du trou et reviens, reviens, reviens. Oh là là. Et je refais une merde. J'ai un coup un peu spécial à faire je ne maîtrise pas trop 150 mètres et je voulais passer les bunkers, blablabla. Bla, bla, bla. Du coup, je fais une balle en rasbot. En fait le danger qui se trouve sur la droite du trou parce qu'il y a de l'eau quand on y arrive. On vous montrer ça. Voilà. Le danger en fait il est là. On a de la flotte là tout le long et comme le terrain ramène les balles sur la droite, c'est toujours risqué. Avec 90 mètres au drapeau. Avec un coup une, des pieds en descente. J'espère que c'est assez long. Ouais Putain au drapeau Allez, reste, reste, reste Allez, j'ai pitié au drapeau. Oh, Piché au drapeau. Jamais bien fameux là en longueur pour moi. Maintenant je m'en sors toujours bien en approche putt Alors là je fais une approche, j'ai placé là-bas à là, 2,50 mètres du drapeau. Je sais pas ce que ça va donner. Oh. Et eh ben, double bogué voilà. double trou suivant les amis démarrage donc là c'est le trou numéro 12 c'est le 12 et c'est un par 3 le drapeau il est juste dans l'axe de l'arbre là à droite là vous avez le gros bunker et comme il a plu ce matin ils sont gavés de flotte Maintenant que je connais la règle, ok, je suis sur le green et je vais être à droite. Ah, il n'est pas simple. On est sur le retour là, du 10 au 18. Boueux. Il y a du vent. Pas simple, pas simple, mais bon. Voulez-vous faire euh, en guise de recours pour certains compétiteurs au mois d'avril? Donc là, moi je suis, allez, je suis sur le green, pas sur le bon plateau. Ah, ah, ah, ah. Oui! et eh ben, un part! Un part! Sur le trou numéro 12, allez, je vais vous montrer le 13 par 4. À toutes, donc euh, le trou numéro 13 par 4. Celui-là, il est sympa. Le green, en fait, il est à droite du château d'eau tout en montée, donc euh, va falloir aller le chercher. On a du vent aujourd'hui en latéral gauche-droite gauche du fairway. celle là elle est bien bien bien avec le vent elle terminée à droite du Ouais, elle a plugué au niveau du petit du petit virage mais je suis content elle était très bien les miennes montent elle s'arrête net, net, net. Ah. celui là il est super beau avec la vue sur le en fait le château d'eau c'était en montée, je voulais jouer avec le vent, la ferme, ouais, je monte même pas sur le, je suis même pas sur le green, bon, allez approche putt et ce sera réglé, A pousser là Monte, monte, monte. Ah putain, s'arrête dans le, s'arrête dans la butte. Je suis à l'entrée du plateau, mais c'est pas gagné comme coup là. Ah oh, putain, elle sort pas de mon pote. Ah putain, c'est même pas donné. <rire> peut être une approche bogue ça va j'ai connu pire donc voici voici le parc 4 le 14 c'est un parc 4 handicap 4 surplombant la ville il est super joli celui là avec euh, à ma gauche euh, la route en face la gare de Sergy et pour les longs tapeurs en bas là je sais pas si ça se voit encore à la caméra il y a les des roseaux c'est une mare de flotte Ouais ah ouais Andrew et ça va finir euh... non juste devant le bunker j'y suis pas une sensation agréable se trouve les balles volent dans le ciel et comme en fait l'atterrissage en bas c'est super allez moi je mes balles sont me partie un peu à gauche vers le bunker mais ce qui va me laisser toute l'ouverture voilà j'ai mis une balle juste devant le bunker tout bien placé on est en hiver donc ça ne roule pas et là Là, au bout de la pointe de la grue ah non elle tourne la grue merde ok et merde je viens de faire plouf ah. je vois j'ai un like qui est mauvais dans le ferrois, je mets quand même un bois alors que là je vais me placer devant alors, je peux être... je viens de terminer dans la mare donc je vais dropper une balle Pouf. Coup. Merde. Elle a volé dans le ciel. Ok. Ah, elle rentre. Je sais pas si elle est rentrée, mais juste à l'entrée du gris. Je sauve, Je sauve à peu près ma ma ah, merde. Allez. Oh la plaie, la plaie, la plaie, la plaie oh on a le vent de face c'est un par 4 et lui il va redescendre il y a d'abord un plateau puis après il part en dogleg et les balles partent à gauche il y a un espèce de poteau électrique là bas qui peut servir de mire pour les plus longs frappeurs ah non il revient pas moi il va rester sur le plateau devant, oh, putain elle s'arrête net les zouilles, zouille, zouille zouille ravi de vous emmener golfer au golf de Sergy il a tellement plu euh, cette nuit hier euh, qu'en fait c'est une gadoue pas possible il est encore en mode hiver pas facile Et dès que les balles arrivent de hauteur il y a une vol en ce moment wow. dès que les balles arrivent en hauteur euh, elle plug elle s'arrête net je perds beaucoup de distance, enfin, je roule pas du tout. Ok, donc je suis plein milieu ferroé, la balle à la là, s'arrête net, bien boueux. Alors déjà je suis sur le green, c'est la bonne nouvelle, yes, bon en green, green en régulation c'est plutôt pas mal, j'ai sorti en bois 5 en fait parce qu'il y avait du vent de face et que j'avais 145 mètres à faire, je me suis aligné milieu de green, donc elle est allée, à, elle atterrit à gauche du green alors que le drapeau est au fond à droite, c'est pas gagné en termes de putt, mais je voulais surtout que ce n'était pas terminé dans les bunkers, c'est surtout ça parce que là les conditions sont vraiment pas faciles mais je suis content green en régulation c'est rare à mon niveau bon un long long pote à sortir quand même je vais vous montrer ça un pouillem de cheveux je suis pas sur le green mais je suis à hauteur de drapeau sauf que ça se passe ça en deux ici elle n'est pas bien sortie d'une poteur. Ah. Ah. T'as un boguet avec trois pote Bon ça va, c'est un bogue Sur ce trou-là, il est pas facile. Ah et ben voilà, c'était le 15. C'est 18. Oui, il nous reste trois trous sur le retour. Je termine par un bogey, moi je suis content. Allez, là on est au trou numéro 16, donc c'est un par 5. En fait, vous avez tout le dog leg là-bas, on voit pas le green, il est tout au fond. Et... Je vais l'entamer au drive, hein. en vente face. Ah, ça sort ça Oh merde. Alors, je vais en remettre une provisoire, mais. Elle a plugué, donc ça se trouve je suis au piqué là-bas. Ah putain. Ah là là. Je mets une première balle, elle, part, euh, elle doit être hors limite. Ou elle est juste. Je mets une deuxième balle, c'est toujours le deuxième qui est bien. Détendue du slip. Ah, dommage. Allez, on va voir ça. Je suis obligé de la jouer. Je suis obligé de la jouer. Barre. Allez, deuxième coup. Putain, plugué elle est. Ah ah, tu vois la galère? Je vais être en 3 pour être à l'identique de ma pénalité de ma deuxième balle. Elle était pluguée, je pouvais pas la sortir. Putain, ouais, J'ai retrouvé ma balle, même si elle était en dehors des piquets. Je la joue, elle était pluguée donc euh, je n'arrive pas à la sortir et je fais la deuxième. Euh, du coup, je fais trois coups pour être au même emplacement que ma balle avec la pénalité. Oh putain. mais bon, je l'ai joué, hein, c'est la règle. Bon, bah, je joue mon quatrième, hein, le fameux bois 5. Hein. Je joue que ça, moi. J'ai l'impression de trimballer un sac pour rien, des fois. Ça, c'est pas mal. Hein. bol voilà, de Serlie, pas mal du tout. Mais la condition un peu hivernale, il est difficile. Puis, euh, on est au 16. Comme souvent, hein, 18, ça crève les pattes, ça pète les pattes. fou. fou, fou. Allez. Allons voir euh, cette balle. Donc, 1, 2, 3 je vais jouer le cinquième coup. Heureusement on est sur le fairway donc j'ai le droit de replacer ma balle et elle est totalement pluguée. Je vais même la nettoyer. Ça a giclé, perc que je pose au drapeau. Allez stop Ok, elle est restée en bordure du green. <rire> Ça m'aurait fait chier, ça m'aurait aimé. Ça ennuyé et qu'elle tombe.. Yes. Qu'elle retombe dans le bunker, mais non, je suis en gardeur du bug. Ok. Oh putain. Bon bah ça sera un triple. Hein. Hop là Bon bah voilà, un triple, mais avec euh... avec une punition. Allez, il nous reste deux trous. On va finir. Allez, trou numéro 17. Alors, le 17, c'est en fait un par 3. Il fait 100, combien 160 155, ouais, 160. Et là, ouais, ouais, le drapeau, il est côté, euh, côté droit du green. En fait, il est à droite du, du bunker qui se trouve juste devant. Là. Allez bien. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez. Ah, elle rentre pas. Ah. Ah. Ah. Dans les pas, c'est le gold de Sergi Bogueux, ça est bon. Un par 3. Allez, on finit ce trou au 18 go go go alors elle est bien droite c'est bien l'alignement hein. c'est ce que j'avais indiqué hein. ça me met plein fairway j'ai toujours une petite gratte hein. j'ai toujours une petite gratte mais c'est pas mal en fait j'avoue que là où je suis content c'est que normalement j'en ai plein les bottes et que au 18 j'y arrive plus Qu'à force de jouer et puis de m'entraîner, je me suis un peu entraîné cet hiver. J'ai fait des squats. Du coup, euh, voilà, je suis un peu plus en forme. Je tiens quand même sur mes pattes. Et là, j'ai mis une balle plein milieu fairway En fait, c'est super rare quand je suis jusqu'ici en première intention et en premier coup. Voilà. Allez, le drapeau est tout en face là. Vous le connaissez bois 5 ah oh là là ah putain 30 mètres 30 mètres 30, 30… je disais quoi il y a 2 minutes je me suis entraîné je l'ai pas dans les pattes tu parles en fait j'ai plus de bug oh là là Bon, on remet rend les mêmes et on recommence, pas la même connerie. Mais merde Oh là là Je sais pas quoi dire. Bon les gars, s'il vous plaît, pendant la compète, petit golf entre amis. Voilà, je viens de vous faire une démonstration de ce qu'il ne fallait pas faire. Tape un drive énorme pour moi, je suis super content, tellement content, je sais pas si c'est ça, hein, psychologiquement je m'emballe. je fais deux merdes, deux merdes, je viens de faire peut-être 100 mètres en deux coups. Allez Ouais, c'est frappé, sauf que tu, je te parie bunker. Oh ah. ah. Bon, je vous montrerai le 19 e pro, logiquement qui devrait être mieux que celui-ci, bon je viens de vous faire une spéciale dédicace et je pas appuyé sur le bon bouton de la caméra, donc sortie de green, les double putt, le birdie, tout ça vous l'avez pas vu, en réalité je vais vous faire un triple bogey encore une fois, voilà c'était le golf de Sergi. c'était un plaisir de vous le présenter, et spéciale dédicace au groupe Petit Golf Entre Amis, bah, pour ceux que... Euh, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de faire le parcours, c'est un moyen pour vous de faire une mini-reco. Et puis Vincent, l'administrateur du groupe et de l'association, je vais tout faire pour être là. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de me dégager du temps dans mon planning, mais c'était une spéciale dédicace pour vous dire que j'étais toute l'heure avec vous. Bonne compétition les amis, amusez-vous bien et bon visionnage du golf de Sergi. Du 10 au 18, c'était le retour du grand parcours. Allez, à bientôt sur les réseaux.